Bienvenue dans mon vidéo gag. Aujourd'hui, vite. <rire> Aujourd'hui, j'ai décrypté mes pires vidéos de l'année. Euh, pas de l'année, de la fin d'année. Euh, tous mes fails. Genre, je vais tous les décrypter, j'ai honte. Hello Moi c'est Denis et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Euh, Aujourd'hui on va parler de crossfit comme d'habitude. Si tu es là c'est que tu es intéressé par ça, en tout cas par les méthodes, par les tutos, euh, par les conseils et approximativement par ma, <rire> par ma vie <rire> de crossfit. Donc bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Euh, clique sur la petite cloche pour avoir des notifications. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire Bah, Tu peux commenter. Tu peux commenter la chaîne euh, et euh, bah, la vidéo pour me poser des questions ou pour répondre à des questions que je vais me poser moi-même ou euh, peut-être pour donner ton avis constructif, bien sûr. Et euh, pour terminer, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma formation qui va t'apprendre à créer des séances de crossfit tout seul. Voilà, voilà, on va pouvoir commencer. J'ai fait un petit... Euh... Euh, bon ça veut, je je sais pas quoi je sais pas comment dire et alors moi la langue française c'est et je suis française hein je suis française je vous jure je vous jure je suis française mais alors j'ai vraiment beaucoup de mal à parler en fait j'ai réuni euh, toutes les vidéos de ces 5 derniers mois avec que des fails <rire> que des fails Genre vraiment euh, que des fails euh, tout ce que j'ai tout ce que j'ai loupé et on va regarder ça ensemble j'ai trop honte franchement j'ai trop honte mais en fait en vrai, je loue tellement plus de choses que je réussis des choses. Mais on, on, on Instagram, c'est c'est traître parce que moi, je déteste Instagram. Alors, je suis sur Instagram parce que voilà, c'est normal. C'est c'est euh, c'est la vie, euh, c'est notre génération. Euh, on partage beaucoup de choses sur Instagram. Je partage beaucoup de choses sur Instagram, donc je serais contente de l'avoir parce que voilà, c'est important. Mais je déteste euh, euh, aller au fouiner dans Instagram parce que. En fait, tout n'est que fake et que bah, beaucoup m'a tu vu. Et j'ai beaucoup de mal avec euh, ça, déjà, pour commencer. Et en plus de ça, en fait, c'est pas vraiment euh, la réalité euh, de, de ce qu'est le crossfit sur Instagram. Parce que beaucoup, beaucoup, et moi <rire> comprise, évidemment, on poste beaucoup de choses qu'on réussit. Sauf qu'en crossfit, on loupe aussi beaucoup de choses. Et ça, on le montre pas. Donc du coup, bah aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je loupe. Euh, principalement en altero, je sais pas, je me rappelle pas s'il y a un peu de gym, mais bon vas-y. On va regarder ça tout de suite. Il y a combien là 94. Une grande préparation, une grande préparation, pardon. Euh, bon, bah là, qu'est-ce qui va pas euh, Il va pas que... En fait, si on met un ralenti là-là, je suis pas mal en dessous, j'y glisse pas mal en dessous, mais en fait, je suis descendue beaucoup trop bas, et après, je pousse pas dans les talons, et du coup, impossible de pousser, j'ai pas la force. Moi, euh, voilà. bon, j'ai pas de canne, de toute façon, donc euh, vas-y. Euh, je crois que je vais faire un club dédié aux femmes et aux hommes qui ont pas de canne. Ça veut dire que c'est des gens, ils peuvent cleaner n'importe quelle charge, mais ils peuvent, ils peuvent pas la monter. Ça, c'est un grand désespoir pour moi. Hein. C'est un grand désespoir pour moi. Hein. Je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Je pas la nuit. C'est dur. Ah, un petit snatch. Yeah ah oui, j'avais fait une complication de tout ce que j'avais eu le... Ah bah, tu vois, comme quoi... Oh bah alors là, ce jour-là, c'était l'enfer, c'était... Oh là là, ce jour-là, c'était un enfer sur terre. Tout ce que je faisais, je le loupais. Genre euh, tout. Bah Déjà, j'utilisais trop ma hanche. pas assez mes épaules. En plus, ma position de départ, peu... j'avais les fesses un peu trop basses. Et en fait, j'ai hésité à, cl... à descendre en dessous. À partir du moment où j'hésite, après, ça ne marche pas. Oh là là, cette journée, c'était vraiment de la merde. Oh là là, oh, je me rappelle. Comme si c'était hier, cette journée, c'était vraiment de la merde. Tout ce que je faisais, je le loupais. Flemme. Bon, ensuite... Ah, petit remettage petit de shorts, c'est ça, Vite. <rire> parce que vous, savez pas, vous commencez inconfortable d'avoir des petits shorts comme ça. Moi, j'en ai parce que, vas-y, euh, si, pendant un moment, c'était la mode. En plus, il y a plein de marques qui m'ont envoyé, donc vas-y, je les mettais. Euh, Celui-là, c'est une, une de la marque euh, Unbroken Design, que j'ai déjà parlé d'eux dans une ancienne vidéo. Je les aime bien, ils sont trop gentils. Donc, achetez-leur des shorts parce que c'est trop gentil. Grande préparation, hein. Grande préparation pour pas grand-chose. J'ai sorti mes dorsaux, petite. Euh, ouais. Il n'y a pas grand chose sur ma barre, il y a. 60 kg frère. Je fais tout un cinéma pour 60 kilos. Voilà, c'est bien. Bravo Dunya, rentre chez toi. <rire> ah putain j'ai l'ai refait Oh j'ai le sème de moi. Oh j'ai le sème de moi. Oh. Allez, c'est bon. Ah Je de après J'avais pas vu <rire> Voilà, c'est qui le patron Je sais pas combien sur cette vidéo je crois c'est 92. Ouais, 92. Je suis sûr que je vais pas la remonter. Je ne plus. Oh, tu vois, voilà, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Je peux cleaner tellement toutes les barres que vous voulez et vous mettez n'importe quelle charge, je la monte. J'ai le seum, j'ai le seum de ne pas pouvoir aller monter parce que je suis nulle, ça mère. Après, je suis en train de me plaindre et tout, mais je fais des cycles de force, vous inquiétez pas, je bosse sur ça. Je bosse sur ça déjà, c'est mieux. Maintenant, je remonte à 95, c'est déjà pas mal. Ah, ça passe. Il y a combien, là 92. Ah, non, non, non. Voilà, Là c'est un manque de confiance, alors moi je... je suis pas trop fan des charges lourdes dessous de ma tête, j'ai un peu de manque de confiance sur ça, ça m'arrive beaucoup d'être en manque de confiance, et du coup pour peu qu'elle monte très bien à 90, hein, c'est pas vraiment un problème pour la montée de la tête, mais pour peu que ma tête me dise chaud, <rire> bah du coup je vais intentionnellement me mettre en retrait, et me mettre en retrait ça fait ça, et du coup elle tombe, alors que si je me mettais vraiment en dessous comme je suis censée le faire, ça serait bon alors, ah, il y a quoi là Il y a je peux pas trop dire, mais je pense que c'est une grosse charge. Oh, là, je, suis une... je suis une merde, oh là là, du Zéro... 0 non 0 canon, les gars, c'est ça. Hein ah, c'est la dernière comme ça là. voilà et du coup pareil je suis trop j'ai peur en fait c'est dans ma tête comme quoi vous voyez en hein, tout bah, j'ai juste peur en fait j'ai peur de la charge en fait la, la charge qui arrive au-dessus de ma tête j'ai peur elle monte bien elle monte vite mais j'ai peur de la charge donc du coup je me mets légèrement en retrait et comme je me mets légèrement en retrait bah, ça tombe hein. ça tombe c'est comme ça hein. Bon bah, c'était mes fails, euh, dites moi en commentaire la charge la plus lourde que vous avez pu louper ou votre pire fail, alors là c'était spécial hétéro mais je ferai un truc en gymnastique, bien que la gymnastique c'est difficile de faire des fails à part euh, bah, sur des complexes, mais c'est un peu difficile, donc du coup n'hésitez pas à commenter cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une autre, allez bye.